Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, hola tous, j'espère que vous allez bien, bonjour Brenda, bonjour Luz Marina, bonjour Lady, bonjour Claudia, bonjour Hugo, comment ça va Bueno, eh, estuve hablando con Arthur que me dijo que tuvo problemas logísticos la clase pasada porque tuvo un problema con su computador. Bueno, él está solucionando estos problemas y el juez de la próxima semana que tiene clase con ustedes, porque Alejandra tomó unas pequeñas vacaciones esta semana y yo las tomo la próxima, eh, va, va a terminar el tema con ustedes. Así que espero que la pasen bien con Arthur. Tenemos distintos estilos, pero bueno, espero que ustedes aprecien la diferencia de estilos que también hace la riqueza de, de las clases con diferentes profesores. ¿Cómo se va? ¿Qué es que vos conté? ¿Cómo, ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les está yendo mientras llega todo el mundo? Bonjour Bernardo, bon, non, c'est bien, il y dit Hugo. Bonjour euh, Anna, Thibaut Anna, euh, Claudia, Lady, Luz Marina, Brenda, je vais vous c'est hola tout le monde. Il y a un peu de calor qui corre pour arriver à la classe. Donc aujourd'hui, nous avons trois thèmes principaux, on va le voir tout à l'heure, mais l'idée c'est de euh, vous montrer. Euh, les thèmes d'aujourd'hui et euh, avancer un peu plus sur euh, les connaissances de certains thèmes grammaticaux. Ok, donc euh, comme première chose, nous allons vous... Euh, bah, D'accord, comme d'habitude, euh, nous avons le, le blog curso de français guioncnu.blogspot.com et recuerde notre Moodle linkate.fr es la francés recuerden que no necesitan inscribirse ingresen como invitados y pueden ver todo el contenido pero si quieren hacer preguntas mejor se, se inscriben esta semana no he tenido mucho tiempo para mirar las preguntas pero prometo que este fin de semana miraré todas sus preguntas así que pregunten donc recuerden que si la seance 38 la semana 19, 24 Esta es la última clase, la semana 19, lo que significa que vamos a tener 5 semanas a partir de la próxima semana para terminar el curso. Solo 5 semanas. Y recuerden que terminamos el 16 de diciembre. Como siempre, Alejandra hace los cursos de los martes, yo hago los cursos del jueves, pero el jueves próximo está Arthur, que hace el curso con ustedes. Y recuerden, y es muy importante hoy, vamos a ver por qué. No partenaires, LinkedIn, nuestra asociación, y Colombia nos une. ¿Por qué, va, ¿Por qué es importante esta parte hoy? Porque hoy vamos a hablar de la vida asociativa. ¿Qué es lo que es LinkedIn? Una asociación que es toda una cultura en Francia. Va a ser un tema cultural, pero vamos a ver gramática también. Ok, ok. Donc, on va voir la vie associative et on va parler des projets. On va parler de futur. On va voir la deuxième partie du futur. Donc. Donc, donc, euh... Que non contrastez, Anna Que, no, no que non contrastez. Ok, bon. D'abord, je bueno, te, te répondrai Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème très important qui nous tient à cœur, parce que c'est euh, la vie associative. La vie associative en France, c'est toute une culture. Et je vais vous présenter quelques particularités de la vie associative. Donc, pourquoi nous, eh, comme se dit en français, tenir à cœur, c'est très important pour nous, tenir à cœur. Eh, la vie associative, pourquoi est-ce très important Parce que LinkedIn est une association, et parce que la idée de la vie associative est de à les personnes, eh, y tener como una presentación de culturas, tener una difusión de varios temas. Pero también es ayudar a la gente. ¿Y por qué es importante? Porque en Francia es muy, muy, muy, muy normal que la gente participe en asociaciones. ¿Ok? Y eso les puede ayudar, por ejemplo, para los que están en Francia, si algún día quieren aplicar para la nacionalidad, Tener una vida asociativa puede ser un punto extra que les puede dar para aplicar, para una, uh, para aplicar a la nacionalidad. Uh, ¿Por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante. Donc, en Francia, son cifras de 2019, je crois. son cifras del 2019, más o menos. En Francia, existe. 13 millions de bénévoles. 13 millions sur 65 millions. Más ou menos, la population de France sont 65 millions. Et de ces 65, 13 participent en la vie associative. Bénévoles, c'est une personne qui travaille gratuitement. Ok? C est, c est, ce n'est pas des salariés, non. C'est des personnes qui, à la limite maximum, perçoivent une indemnisation, c'est-à-dire une petite quantité d'argent. Okay ce n'est pas un salarié, parce que ça, c'est un statut légal différent. Mais en France, il y a 13 millions de bénévoles. Et il existe tout type d'associations. Vous trouvez des, des associations sportives. Vous trouvez des associations artistiques, éducatives, religieuses, euh, de plein, plein, plein de domaines différents, économiques, etc. etc. Donc, l'association, c'est un, un sujet important pour les Français. Mais pourquoi faire partie d'une association, vous me direz pourquoi Parce que faire partie d'une association, c'est se rendre utile à la société. Parce que grâce au travail associatif, nous aidons à aider la France à euh, aller au-delà, à avancer. Okay? Ça c'est très important en France. J'espère qu'en Colombie aussi, vous participez à la vie associative. Yo sé que no está muy en nuestra cultura de participar en la vida asociativa, pero espero que en Colombia coja mucha fuerza porque hay muchas asociaciones que hacen cosas muy diferentes. Vamos a ver, a ver qué hacen algunas asociaciones. On peut faire partie d'une association pour aider les autres et très important pour développer de nouvelles compétences en même temps. C'est très valorisé dans le CV, ok Le CV, c'est la hoja de vida. En France, par exemple, pour les universités, pour le travail, dans les grands groupes, si vous avez une expérience associative, vous avez quelques points extra pour intégrer les, le, ces institutions, ok en Francia es muy importante, tan importante que muchas eh, universidades, por ejemplo, universidades que son de élite, como París-Saclay, <coughs> como uh, las grandes escuelas de comercio, de, de, de todo este tipo de, de grandes instituciones, incluso algunas grandes empresas, si ustedes participan en la vida asociativa, tienen puntos extra y puede ser la diferencia entre dos candidatos. Ok, Donc, c'est très important de faire partie. Pourquoi Parce que il y a la partie aide, la partie euh, aider les autres, la partie euh, humanitaire. Il y a aussi la partie expérience et compétence. Ça, ça aide beaucoup pour justifier un poste. Ok mais pour faire partie d'une association, il faut avoir de la volonté, parce que ce n'est pas facile. Hein Je peux vous le dire, ce n'est pas facile. Il faut avoir du temps, et il faut avoir des compétences, okay afin de faire partie d'une association. Ce n'est pas n'importe qui qui fait partie d'une association, il faut un, beaucoup de travail pour pouvoir appartenir à une association. Ok? Donc, il y a quelques mots que je vais vous faire uh, voir. Pourquoi? Parce qu'on va voir pourquoi. Il y a quelques mots que je les ai en rojo, mais je veux que vous miriez, que vous trouviez y et après, on va voir pourquoi. C'est important, hein? Mientras tanto, respondo preguntas. Ah, eh, no están subidas las clases 35, 36 y 37. Ah, muy extraño. Yo publiqué la clase la semana pasada. Quizás hay un problema con, con el Moodle, eh, un pequeño problema de nuestra parte, un pequeño reglage que no, no cambiamos, porque normalmente podemos poner el contenido sin hacerlo público. Quizás fue eso lo, lo que nos falló. Bueno, esta noche reviso y vamos a ver qué, qué hacemos para poner las clases uh, en línea. OK. Donc regardez bien. Pourquoi? Parce que pour afin de OK? C'est important. OK, OK. Regardez bien, essayez de comprendre. Miren bien comment están escritas y uh, qué hay después. Eso les puede servir. Ah, très bien, Hugo. voyez-vous dit, pourquoi Attention, pourquoi c'est un seul mot. Parce que, normalement, nous l'a déjà le C'est un petit repas cette esta, esta partie. Le reste est 9. Ok. Ok, très bien. Ok, mais légalement en France... Comment je sais que je suis dans une association? Donc, pour encadrer, pour, euh, pour contrôler, ok? L'action des associations à but non lucratif en France, attention, si on dit association, on parle de but non lucratif. Et ça, et ça non, je ne vais pas traduire parce que c'est super transparent en espagnol. Donc, en France, il existe une, une loi depuis le 1er juillet 1901, 120 ans il y a, à ces ans, depuis le 1er juillet 1901. C'est pourquoi les associations qui ont ces statuts sont appelées associations loi 1901. En France, les types d'associations dont je parle là, ce sont des associations loi 1901. C'est très normal qu'ils écoutent ça, des associations loi 1901. OK? Quand vous écoutez ça, recuerdez, but non lucratif, OK? Pour aider les autres. Très bien. Les associations loi 1901 peuvent exercer ou non des activités commerciales. Attention. Néanmoins, les bénéfices, le bénéfice, c'est-à-dire la quantité d'argent gagné obtenu des activités commerciales, ne peuvent pas être partagés. Attention. Qui dit association ne peut pas avoir des actionnaires. Association et actionnaires sont impossibles. Attention. Les recettes de ces activités sont soumises au régime impositif. Si on est une association et on fait des, des activités commerciales, on doit payer des impôts. Ok? Donc, à nouveau, des mots en rouge. De nouveau, palabras en rouge. Donc, comme je le disais, la loi 1000 du 1er euh, juillet 1901 contrôle, encadre, attention, encadrer, c'est un synonyme de contrôler. Contrôle les associations. Okay? Et comme c'était une loi de 1901, on appelle ce type d'association une association loi 1901. OK? C'est une appellation por distinguir las asociaciones. Eh, si ustedes miran en Wikipedia, dice que en la página de la ley de la asociación Loa 1901, dice, se llama así para distinguirlas del de, uh, régimen de, de la Moselle y de la, uh, la Lorena Porque en, las, en la región, en los departamentos de Moselle, y de Lorena, que son al este de, de, de Francia, tienen otro régimen. Entonces, para distinguir, las asociaciones son según la ley de Moselle y Lorraine y las asociaciones de 1901. Por eso uno no dice simplemente una asociación, que tiene que distinguir del tipo. ¿Por qué? Porque en, en esos departamentos tienen otro tipo de, de excepciones y de controles. Et voilà. Ok. Donc, observez les mots en rouge. Quiero que miren las palabras en rojo y que me digan pourquoi creen que uh, que son estas palabras. Díganme qué qué son y qué les inspira estas palabras. Los leo. Vamos a ver por qué, pero quiero, quiero leerlos primero. Alors, Rafael nos dice, por, atención, c'est très important, hein? Pour, plus un verbe, un infinitif. Pour encadrer ER, et si nous observons ici, pour aider ER, pour développer ER, si nous utilisons pour, il y a un indicatif, un infinitif, pardon. Très bien. Euh, Maleja nous dit ces connecteurs. Oui, ce sont des connecteurs. Très bien. Et Patricia nous dit paroles d'explication, des mots d'explication. Oui, c'est un connecteur logique. En français, on dit un connecteur logique qui est utile pour expliquer. Très bien. Très bien, pour éviter la répétition, oui. Très bien, Raphaël, c'est pourquoi, euh, c'est une espèce de synonyme de parce que. Comment fonctionne le c'est pourquoi Ok. Très bien, Derly. c'est une annonce qu'on va, qu va donner à une argumentation. C'est très important. En français, c'est très important. En espagnol aussi, mais en espagnol, c'est très mécanique pour nous. Mais nous devons prendre la constance qu'en français, le français est un idioma très élaboré. C'est très très très élaboré. Et quelquefois, il faut bien structurer et bien illustrer son discours, son discours pardon, avec des mots, des connecteurs logiques. Okay? Aujourd'hui, nous allons voir une petite partie, hein? Aprendí, hay otros conectores lógicos, pero yo no les voy a dar todos los conectores, porque la idea no es ahogarlos con palabras para aprendérselas de memoria. Porque además, atención, un conector a un contexto gramatical. Los conectores a veces tienen un contexto gramatical, es decir, euh, por ejemplo, por plus infinitif. Okay? También van a ver que a veces uno puede decir. Que, on dit, que, pour, que, comme c'est parce que, il y contexto, a pour, que, il y a autre contexte, mais c'est pour que, nous allons avoir, ok? Très bien. Donc, je passe ça, tac, tac, tac, c'est pourquoi, attention, pour encadrer l'action des associations non lucratives, virgule, Esto es muy importante porque nosotros no le ponemos mucha atención. Y lo digo en español porque es muy importante. En français, bueno, lo no digo en español. En français, ese pour, dependiendo d'onde lo pongan, tiene o no tiene coma. Ok? Je vous montre. On peut faire partie d'une association. Attention, est-ce qu'il y a une virgule Non. Pour aider les autres et pour développer des nouvelles compétences en même temps. Observez la place de pour. Miren, d'où est-ce le pour okay? Afin que, afin de, pardon, parce que ça existe afin que, mais nous voir aujourd'hui. Pour et afin de fonctionnent de la même façon. Et ce sont des synonymes. Okay? Vous pouvez remplacer pour euh, par afin de. C'est pour la variation, pour éviter la répétition. Okay? Donc, observez la place de pour dans la phrase. Observez la place de pour dans cette phrase. Et observez que quand on commence, quand on commence par pour, c'est très important de mettre la virgule. Ok Si nous faisons une inversion des parties de la phrase, la virgule disparaît, elle s'évapore. Ok Miren dónde está el pour, porque esto que la gente no lo hace, incluso los franceses no lo hacen, pero es un error. Si el pour commence, y si hay una Si el pour est au milieu, il y n'y no hay una virgule. Ojo, porque eso es un error frecuente, incluso de franceses. Pour, deuxième partie, on peut faire partie d'une association pour aider les autres. On peut faire l'inversion, on peut dire pour aider les autres, virgule, rappelez-vous que virgule est comma, ça c'est une virgule. Hein? Pour aider les autres et pour développer des nouvelles compétences en même temps, virgule, on peut faire partie d'une association. Attention, parce que c est, c est, ça, c'est important. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Tienen preguntas acerca de ce pour? Recuerden, si pour empieza la, todo le bloque de la phrase, siempre hay una coma. Et c'est exactement igual que en espagnol. Patricia, ¿no entendiste? Es como en español. Bueno, les digo la traducción porque es exacto, funcionan exactamente iguales para. ¿Ok? Si ustedes comienzan una frase por para, si ustedes dicen, para ayudar a los otros, uno puede ser parte de una asociación. ¿Ok? En español, como en francés, si uno empieza con ese para... Uno tiene que poner una coma entre las dos partes de la frase. Uno tiene que decir, para ayudar a los otros, esa es una parte, virgul, coma, uno puede integrarse a una asociación. Pero, ok, para, primera parte, coma, segunda parte. Pero en español y en francés, exactamente la misma cosa. Si uno utiliza ese para en la mitad, la, la coma desaparece. Uno puede integrar una asociación para ayudar a los otros. ¿Ok? Cuando ese para está en la mitad de la frase, ahí ya no hay ninguna coma. No sé si Patricia si responde a tu pregunta. ok ok donc ah et il y a néanmoins les associations loi 1901 peuvent exercer euh, ou non des activités commerciales ok néanmoins attention néanmoins c'est une euh, on va voir, euh, je voulais lis les termes spécifiques, mais c'est une, une espèce de contradiction, ok? Si l'on a pour moi, c'est pas la mise, pour, pour, pour, P-O-U-R Donc, les connecteurs du discours, pourquoi? Parce que c'est pourquoi. On utilise... Ces connecteurs pour parler de la raison de quelque chose, ok Très bien, Luzmarina. Pour, on utilise ces trois connecteurs pour parler de la raison de quelque chose. Attention, si on dit pourquoi, c'est parce que c'est une question, ok Si on dit parce que, c'est une affirmation. La pregunta la, la simbolicé con el la de interrogación las, y la afirmación la, la la representé con un punto, ¿ok? ¿Por qué es siempre una pregunta? Porque es siempre una afirmación, ¿ok? parce que et c'est pourquoi sont l'explication de quelque chose parce que et c'est pourquoi c'est l'explication de quelque chose et pourquoi c'est la question ok ça c'est le questionnement et ça c'est l'explication les deux là pour et afin de parle de but, un but c'est un synonyme d'objectif, ok En français on dit but, de hecho goal se dit but, et goal en anglais, c'est son objectif. Et en français le, le goal de football, et l'objectif se dit but. Mais non, on ne peut pas dire objectif seulement pour l'objectif hein, pas pour le goal. Et puis, il y a néanmoins qui est une opposition. Il y a qui oublie algo, chose. Et est-ce que en este néanmoins, un synonyme, on va mais. Ça, c'est une opposition. C'est-à-dire... Quand on parle d'opposition, on a deux arguments, ok? Quand on parle de connecteurs, nous parlons toujours de deux parties qui ont une relation logique, pourquoi ils s'appellent connecteur logique, ok? Donc, argument A, argument B. Um, les, les associations sont encadrées par une loi de 1er juillet 1901. Okay? C'est un argument. C'est pourquoi on les appelle associations loi 1901. Si vous voyez, il y a deux phrases qui sont deux arguments. Et il y a un mot de liaison, une parole de, d'union. De Qu'est est la que fait que entendamos pourquoi je dis la une et la autre seguidas, quelle est la relation entre les deux. C'est pour ça qu'on dit connecteur. Parce que ça connecte. Ok Quand vous avez pour, vous avez deux phrases et vous savez que le, un argument est le, euh, le but de l'autre argument. Tienen dos frases, y si uno es el argumento, pues ya por el otro. Por el otro argumento. Y cuando vous avez néanmoins o mais, euh, vous avez une oposición. Par exemple, euh, on gagne beaucoup d'argent en France, mais les coûts de la vie son muy, muy, muy cher. Hay gente que dice: Ah, en, Fran en Europa se gana dinero. Pero en Europa se gasta dinero, es muy, muy caro, muy, muy caro. Entonces es, es como tener dos argumentos, uno bueno y uno mmm, la, la, del otro lado de la moneda. Eso es la oposición, justamente porque es el, el, el lado opuesto. Ok, Por, uh, Aleida, ¿es una pregunta o es una afirmación? Porque después de me va la coma. ¿Dónde estoy? Imagino que estás preguntando por esta frase. Um, después de neamua y después de me, normalmente uno debería poner una coma por, por puro um, estilo. Ok. esa es La cosa es que en francés es menos común ver una coma después de me. No sé por qué. Para mí hay que ponerla, porque es puro pensamiento hispano hablante. Pero después de neamoa sí. Después de neamoa normalmente hay que poner una coma. ¿Por qué? Style. Ça c'est du style. la inflexión es una forma de, de marcar como un punto importante ese, ese, ese, esa pausa que uno hace es como me da fuerza ok très bien bon, es que usted tiene dos cuestiones parapropor al uh, conector lógico es que usted tiene dos cuestiones al conector lógico Importante, cuando estudien conectores, estudienlos poquito a poquito. No, no, no se lleven la lista de una vez y se la aprendan de memoria, porque esto necesita contexto, como les decía. ¿Ok? ¿Vos habéis preguntas? ¿Se va bien? ¿Vos compréis? Díganme si, si tienen alguna pregunta, si. Si tienen alguna, alguna duda por el momento, atención porque después ya hay dos temas de plus hoy. ¿eh? Tengo dos temas más para hoy, así que vamos va, eh? Franco. Ok, no veo cuestión, así que imagino que bien. No veo preguntas, así que imagino que, está, que estamos bien. Ok? Très bien. Vie associative. On, on continue avec les, la vie associative. Témoignage. Ça, c'est deux témoignages, deux personnes qui parlent de leur expérience. Si ah. eh, un petit erreur de. Je prends cette parole parce que c'est important en français. petit erreur d'animation testimonio. ¿C'est pourquoi c'est euh tac tac tac? te imagino que preguntas por qué hay una coma, eh es para darle más fuerza al argumento, imagino. No soy muy buen semiólogo, así que no podría decirte por cuál es la fuerza del símbolo. Pero en en en español y en francés esas comas son casi que obligatorias. Ana, Ana, ¿Sé por qué sirve también para una razón? Sí. Oui. Pero ojo, cuando uno dice sé por qué? Obligatoriamente, la origen es antes. Ojo porque es muy importante la, la pregunta de, de Ana. Cuando uno dice sé por qué? Es porque antes de ese ¿sabes por qué? y por eso les digo que es muy importante el contexto, antes de sé por cuá, tienen que tener la razón que permite lo siguiente que dicen. Por ejemplo, si ustedes miran el, el texto, si yo si le el texto, tac, tac, era, era la siguiente, Tac, tac, tac, pour encadrer, tac, tac, tac. il existe une loi depuis le 1er mai, juillet 1900. Est, tout ça, c'est l'antécédent. OK? Ça, c'est l'antécédent. C'est l'antécédent. C'est ce que les Ça, ça vous permet d'utiliser c'est pourquoi. Attention, on ne peut pas utiliser c'est pourquoi au début de la phrase. Literalmente, por pourquoi es, es por esto que. Ustedes no pueden empezar por es por esto que sin decir el que es esto. Le van a decir perdón, Ex, excusez moi je comprends pas. C'est pourquoi, eh, c'est-à-dire, il est où uh, l'antécédent? Ok. Seulement utiliser c'est pourquoi si. Ça vous permet d'expliquer. De, de Okay. Si ça apparaît avant, si esto apparaît antes, usen ce pourquoi. Okay. Euh, néanmoins, Aleida, néanmoins, je c'est vous dire qu est, qu est la, la phrase et vous allez Les associations de 1901 peuvent exercer une autre des activités commerciales. Okay. Néanmoins, les bénéfices obtenus des activités commerciales peuvent être, ne peuvent pas être partagés. Euh, C'est une opposition parce qu'on dit par exemple, euh, je suis, si je te dis par exemple la phrase suivante, je vais te donner un exemple, une phrase plus facile, cette phrase est très compliquée. Je suis libre. Le vendredi soir. Néanmoins, je ne peux pas faire la fête. Aleida, dime si, si, seulement avec la phrase, sin traducir, te la entiendes. Si, no la traducimos. Mais, hein? dime si, si, entends? Je suis libre. Le vendredi soir, néanmoins, je ne peux pas faire la fête. Allez, est-ce que, est que tu comprends la, la, pourquoi je dis ça Pourquoi on l'utilise néanmoins Uh, ah, ah, no, Aleida. A menos que no. No. Yo, yo estoy libre el viernes por la noche. No puedo irme de fiesta. Cuando uno dice que está libre el viernes por la noche, uno dice, ah, puedo irme de fiesta. Problema. No, yo no estoy. Pa. Très bien Rafael, très bien Pacho. No obstante, pero, sin embargo, son todos sinónimos en español. Eh, esa palabra, ojo que ne es una palabra très, très, très, très chic. En español, en francés más normal, diríamos me. En español diríamos me fue. Ese amor lo podemos reemplazar por me. Y de hecho cuando uno usa me, y aquí es donde es donde es importante la coma, cuando no usa me la coma va antes. En francés, quiero decir, cuando uno usa neamoin siempre va después, pero cuando uno usa me la coma va antes. Y eso es diferente en español, creo. Je suis libre le vendredi soir, mais je ne peux pas faire la fête. En francés, ahora que veo puros sinónimos, uno podría decir... Ojo, esto, esto se puede, pero nadie lo usa, Una sola palabra. Yo lo he escuchado, uh, si la palabra existe, no, no, no, no. Ningún francés les va a entender. La palabra existe en el diccionario, pero ningún francés la va a usar. Entonces, ni, ni lo intenten A veces yo uso palabras que en español usamos todo el tiempo y los franceses me dicen que hablo muy, muy enredado. Donc, me. Mais ou ni à moi. Ok? Bueno, tenemos que avancer porque ya me quedé mucho en esta, en esta parte. llevamos 45 minutes de classe. Aïe, aïe, aïe. Donc, des témoignages. Attention, un témoignage, c'est euh, quand on raconte une expérience, soit devant un tribunal, soit à une autre personne. Ok? Le bénéficiaire des associations parle. Je n'ai jamais eu l'opportunité de voyager dans la terre de mes ancêtres. Les déja l'aire le reste pour que aient en le exercice de lecture, ya que nous avons fait hace à rato, pour que le à la, la les témoignages de Thomas. Lisait les témoignages de Thomas. Ok. Les doigts 30 secondes pour que le le. Ok, donc. Ah, allons voir qu'est-ce que Je n'ai jamais eu l'opportunité, attention, eu, que qu'elle participe, c'est d'avoir, et toutes les formes c'est d'avoir, siempre se prononcent comme si elle la pas. Je n'ai jamais eu l'opportunité de voyager dans la terre de mes ancêtres. Je ne parle pas un mot de Peul, leur langue. J'ai pu me reconnecter à mes racines grâce à l'association Les Amis du Peul 77. Je suis heureux. Thomas, 35 ans, Maux. Attention, Maux est une ville qui a en département 77. En français, on parle habla du département avec le numéro du département. Por ejemplo, París es el 75 y el 77 que al ladito de París y es uh, Seine-Marne, creo. Departement 77 Seine-Marne. Y si no me equivoco, como es la, la ciudad capital de Seine-Marne es um, ¿cómo se llama esta ciudad? No, no recuerdo cómo se llama. Porque la otra es Ah, porque se llama Melón, creo la capital de 77 es, creo que es Melón. ok, entonces les amis du peuple c'est quoi Peul? Peul, c'est une langue c'est une langue africaine, ok entonces miren que Thomas habla de ancêtre oh, tengo que traducir la palabra c'est ses ancêtres africains, ok il parle, ses ancêtres parlent la langue Peul. C'est une langue de plusieurs pays africains. L'Afrique est une terre délicieuse pour les linguistes parce qu'elle a beaucoup de langues. Donc, l'association, les amis du Peul 77, c'est une association qui diffuse, fait la diffusion de la langue Peul. Ok? Alors Virginie, je vous laisse 30 secondes pour lire le témoignage de Virginie. Donc, je n'ai rien fait pendant les confinements. Ah, euh, Rafael, euh, littéralement signifie: non hablo ni siquiera una palabra de la langue Peul. Dice: su lengua, la langue de los ancestros. Donc, il dit: no hablo ni una palabra, je ne parle pas un mot de Peul. Je ne parle pas de Pearl. Ah, Clara. Voilà, justement, c'est le thème d'aujourd'hui, Clara. Donc, je n'ai rien fait pendant les confinements. J'ai décidé que je ferai quelque chose de créatif à la fin de cette période grâce à l'assaut. Attention, en français, on dit assaut pour association. Grâce à l'assaut peindre nos émotions, j'ai pu chasser mes sentiments négatifs. Virginie, 22 ans, Pontoise. Pontoise, c'est une ville au nord-ouest de Paris. Hein? Donc, qu'est-ce que vous voyez des de mots en rouge Digame qu'est-ce que les mots en rouge Clara, observa las palabras en rojo. Donnez des hypothèses, hein? Donnez des hypothèses. ¿Qué es que vos pensez ¿Qué es que vos pensez Qu'est-ce que vous pensez Quelles sont vos hypothèses Comment j'utilise ou quand j'utilise c'est quoi Dites-moi. Dites-moi. Pluriel mmh. ah, euh, ah. Je ne sais pas. Ah oui. Très bonne observation. La terminaison de la négation est différente. Pourquoi On va voir pourquoi. Oui, nous Marina, c'est des négations. Ce n'est pas une négation, c'est différents types de négations. Hein? Clara, le verbe est contenu dans la négation comme, comme ne pas. Vous voyez la structure. Très bonne observation. Raphaël, la première personne, ce n'est pas important. L'important, c'est la négation. Okay. Donc, juste pour finir, est-ce que vous comprenez les deux, les deux témoignages Ah, très bien, John Howden. À la place de pas, on peut varier les terminaisons. Très bien, Vilma. Si j'utilise jamais ou rien, je n'utilise pas pas. Très bonne observation, Vilma. Miren que la nég. Comment la négation standard. Bon, bueno, va. Euh, avant de, avant de continuer, est-ce que vous voulez que je vous dise des trucs, euh, vocabulaire de, des témoignages Vous comprenez tout Est-ce que vous comprenez le vocabulaire des deux témoignages Camila había dicho, es una lengua africana. Donc euh, je n'ai rien fait pendant les mais pendant les confinements, j'ai décidé que je ferais attention. Esta es una forma que no hemos visto que es un condicional, yo haría quelque chose de créatif à la fin de cette période. Grâce à la saute entre nos émotions, j'ai pu chasser. Attention, chasser est cassar, mais aussi signifie espantar. Claudia, grâce à, grâce à, c'est une expression. C'est aussi euh, un connecteur. Grâce à signifie gracias à. C'est facile à traduire. Et rappelez-vous que, asso c'est la forme courte de association. OK? OK en Fran en español no lo llamamos asociaciones. OK? Lo llamamos no no sé cómo se dice, una organización, incluso algunos dirían ONG. Eh, pero en francés simplemente une association, es una forma jurídica. OK? John Howder. Comment pouvons-nous dire protéger à alguien? Proteger à alguien, protéger quelqu'un. Ahorita te le escribo. Voyais faire l'explication de la négative si l'autre te le escribo, John Howder. Ok? Donc, la négation. Je ne parle pas un mot de Peul. Comment ça se passe pour cette négation Vous connaissez la négation standard, la négation standard c'est « ne », comme ici, le verbe le « verbe parler » dans ces cas, « pas ». Ça c'est une négation standard, ok je n'ai pas euh, je n'ai pas parlé un mot de peuple Si on fait la, le passé composé, hein, attention, et les formes composées. Esto sirve so, non solamente pour le passé composé, sino para todas las formas compuestas, para le futur euh, proche, par exemple, le futur proche c'est une forme composée. Euh, les futurs euh, Uh, hay otra forma que se llama. Otra forma de futuro que no hemos visto. Uh, je me rappelle plus cómo se s'appelle, pero si c'est una forma composée, ne plus l'auxiliaire, ok. Dans le passé composé, c'est avoir, être. Dans le futur proche, c'est aller. Ok. Pas plus participe passé. Dans el caso du passé composé, recuerden que si usamos futur proche, es. Aller plus verbe en infinitif Quand je dis Forme composée signifie qu'il y a deux verbes okay? Ça c'est la négation standard Le Le verbe qu'on nie okay? Dans les cas du passé composé On nie l'auxiliaire Pas Et dans les cas du passé composé euh, C'est le participe qui va après Attention. Ça c'est la négation standard. Mais il y a d'autres négations. OK Ça ça ça veut dire tout simplement non. je no hablo ni una palabra de turc. No, no, o sea, en français, uno en español on no hablo ni, pero en français on ne parle une palabra. Literalmente no hablo una palabra de alemán, por ejemplo, podemos decir. Et je n'ai pas parlé un mot de peul. Es no he hablado una palabra de peul. En el caso de que ya la conozca y que no, nunca la haya repetido. ¿Ok? Esas es son las negaciones estándar. Traducción en español: yo no hablo, je n'ai hablable ok mais il existe d'autres types de négations ne jamais ne rien ne personne ne plus Cet, ces autres types de négations font une négation plus spécifique ok parce que ça c'est une négation standard ça dit non ok mais, quand on dit jamais, on nie le temps. Quand on dit jamais, c'est dit une négation de tiempo. Ou c'est-à-dire, nunca. Ok? Quand on dit rien, rien, ça veut dire, nada. Cuando on di personne, on di nadie. Ojo porque es un poco contraintuitivo. Las dos próximas son contraintuitivas. Person es una persona, pero no persona, es nadie. Plus, plus es más, pero no plus es no más. ¿Ok? Ya no más. Donc, por ejemplo. Je n'ai jamais eu l'opportunité. Nunca, Nunca ai tenido la opportunité. Ok? Je n'ai rien fait pendant les confinements. Je n'ai rien fait pendant les confinements. Oh, John Hauder, Ojo, tampoco se dice non plus. Non plus, no, ne plus. No es la misma cosa. Je ne vois personne le weekend. Je ne vois personne le weekend. Esto lo podríamos traducir para entenderlos en nuestra lógica. Yo no veo ni una sola persona. Et le fin de semaine je ne vois personne le week-end je ne souffre je ne souffre plus d'anxiété je ne souffre plus d'anxiété c'est fini l'anxiété c'est fini je ne souffre plus d'anxiété est-ce que vous avez des questions sur ça euh, cause de. Okay. Igual que, que Est-ce que vous avez des questions sur ce type de négation Il existe d'autres négations, mais aujourd'hui, l'important c'est de savoir comment ça marche avec quatre négations différentes. Por las otras negaciones, es exactamente la misma cosa. Solo vimos estas cuatro porque no quiero ahogarlos. Pero hay otras negaciones y funcionan de la misma forma. Por ejemplo, hay una que es uh, apenas, en francés es una negación, como yo corro apenas uh, una vez a la semana, no, no, no. Eh, No hago apenas la limpieza. Es decir, yo la hago muy poco. Como sinónimo de apenas de muy poco. Ese es ne guerre. Pero eso es muy. ¿Ok? ¿Es que vous avez d'autres questions sobre las formas diferentes de ne pas por la negación? ¿Tienen otras preguntas? De la négation Ah, ne que. Ne que. Bon, bueno, voy a ir à la diapositive de las explicaciones. Eh, explicaciones. Entonces, si, a, comienzo con las negaciones. John Howder nous dit ne que. Attention ne que c'est un synonyme c'est un synonyme de seulement attention ne que c'est un synonyme de seulement OK Si par exemple vous dites si, par exemple, vous dites euh, « Je ne travaille que le week-end. Okay. »« Je ne travaille que le week-end. » C'est un synonyme que je travaille seulement le week-end. C'est exactement la même signification. La forme est différente, mais la signification, c'est la même. Ok non plus c'est une négation aussi euh, mais attention c'est le contraire il n'existe pas la parole c'est le contraire aussi pardon C'est le contraire aussi, Donc, euh, attention, c'est la forme négative de si, bien. La forme négative de aussi. Recuerden voilà que si est bien, et en espagnol, nous ne no commettons c'est erreur, mais en français ils le commettent tout le temps. Je ne travaille pas le week-end, par exemple. Je ne travaille pas le week-end. Par exemple, il y a, il y a Marie. Marie qui dit je ne travaille pas le week-end. Il y a Alexandre. Pienso en mi amigo Remy, que como, como mi amigo Nicolás me ha ayudado con voces. Moi non plus. Atención. Como aquí, hay una negación. Como aquí, hay una negación. Je fais une inclusion, moi, je m'inclus dans la négation en disant moi non plus. Problème, les Français, ils disent moi aussi. Moi aussi, sous-entendu, je ne travaille pas le week-end. ¡Ojo! Y lo digo en español porque es muy importante. Esto lo van a escuchar, pero es una falta del francés. Uno en español no comete el error porque en español es súper claro que si es una negación es una cosa negativa. Si es una afirmación es una forma positiva. O si también es una forma positiva. Y no plus es una forma negativa. Tampoco tampoco, salvo que los franceses dicen, ah, yo no trabajo los, los fines de semana, y alguien les va a responder, ah, yo también para nosotros en español no funciona pero para los franceses ellos a veces olvidan que o oh, sí es positivo y que non plus es negativo por eso es una negación ok de cuestión bueno, ahora voy a responder a Dos cositas que me preguntaron que no sé uh, proteger a alguien. No, no, no. En francés se dice proteger quelqu'un. No existe proteger a quelqu'un, no proteger quelqu'un. Et Clara me demandait la différence entre grâce à et à cause de. Grâce à, c'est positif. À cause de, c'est plutôt négatif. Attention, grâce à, quand on utilise grâce à, c'est parce que l'idée est positive. Mais quand on dit à cause de, l'idée est négative. Par exemple, je euh... suis pensant à une phrase, c'est -ce que c'est demasiado compliqué. No, no para decirlo, sino porque el sentido es, es eh, complicado. Pero cuando uno dice gracias a, uno está diciendo gracias a. Y como es gracias, es positivo. Y cuando uno dice a cause de, está diciendo a causa de, literalmente. Pero la idea detrás es por culpa de. on peut utiliser à cause de dans un sens positif, mais c'est un peu un peu bizarre ok la phrase de Diana Patricia Muy bien et pour ahorrar grâce à que je un bon salaire donc en français on dirait j'ai pu faire des économies grâce à mon salaire à mon bon, euh, grâce au fait que j'ai un bon salaire non pas, non, que non, gracias a que tengo Un français nous ne dit grâce à que j'ai un bon salaire et non grâce à l'echo de que j'ai un bon salaire donc je le simplifie grâce à mon salaire mais on ne peut pas dire à cause de mon salaire ça va être un peu bizarre pour un français par contre on dit j'ai eu beaucoup de dépenses à cause de mes problèmes de santé. Vous voyez la différence. Grâce à, c'est un sens positif. Et à cause de, on dit problème négatif. Très bien. À bah, oui, cause de la pluie, me Bah oui, Beatrice. À cause de la pluie, j'ai attrapé un rhume. Grâce à... Ah, voilà, voilà, Gladys. Merci, Gladys. Grâce à David. Bibi. Hein, mon français est meilleur. Euh, du coup, vous voyez la différence. Et, dernière euh, question, parce que y me falta un tema que es muy importante uh, cuidar es uh, cuidar en el sentido de, de cuidar algo es garder pero también se podría decir proteger pero si es como cuidar un niño uno dice garder un enfant Bien. Ah, désolé John Howden, je ne peux pas faire des économies, attention, ahorro c'est des économies, à cause de mon salaire en Colombie, désolé. Et c'est un très bon exemple. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Thème final. Bah, Nous avons 15 minutes pour le thème final. 14. La vision de l'association pendant nos émotions. La vision. Attention, quand on parle de vision, on parle de futur. C'est là où intervient notre dernier thème d'aujourd'hui. Le futur. Donc, je vous laisse 30 secondes pour lire le texte. no existe ¿eh? las las dos asociaciones que mencioné no existen podría hablar de LinkedIn pero no quería abusar de del espacio LinkedIn hace muchas de y hein? de LinkedIn hein? donc je lis en 2025 L'association peindre nos émotions sera reconnue comme un pilier fondamental de la santé mentale des Français. Nous aiderons, nous aiderons, que ça peut disparaître, por eso je ne la prononce pas. Je parece aquí ici, la prononce Nous aiderons des adultes et des jeunes à exprimer leurs émotions. Ainsi, ces populations pourront prévenir des troubles psychologiques. Les activités que nous développerons seront reconnues dans toute la France et serviront de modèle pour d'autres associations en Europe et dans le monde. Est-ce que vous avez des questions sur... Euh, sur le vocabulaire, déjà. Sur le vocabulaire. Ok. Ainsi, ainsi, fait, est très facile, Ainsi, Synonyme de cette manière. Ainsi, en synonyme, c'est de cette manière. De cette manière. Trouble, comme en anglais, problème. C'est problème. Donc. Des problèmes, euh, tac, tac, tac, des problèmes psychologiques. Mais ça, trouble, ça a un sens plus médical. Quand on dit trouble, c'est un sens un peu plus médical. Okay, très bien. Est-ce que vous voyez le futur? D'ailleurs, mm, mm -hmm. d'ailleurs, si j'en howder d'ailleurs, d'ailleurs, significa de otro lado, comme además. C'est un autre Développer. Développer, c'est desarrollar. Et, cette termination, je veux que vous me disiez quels verbes sont en futur. me quels verbes sont en futur? me quels de ces verbes sont en futur? sont un futur. Aideront, pourront, seront, sera. Ah, très bien, Johanna. Sera, verbe être. Pour nous, c'est facile. Reconnu, nano reconnu, c'est un participe passé, hein? utilisé comme un adjectif. Aideront, très bien. Euh, tac, tac. Blanca, clases de pronunciación, no, no doy clases de pronunciación, pero quiero hacer un atelier antes de, de terminarse las clases de pronunciación, tengo que encontrar el tiempo. Y la idea es hacer un atelier, como los que han hecho con Arthur, pero de pronunciación. Um, Ojo okay. que será reconnu, será de una forma futura, y reconnu, es si un participe passé utilizado como adjetivo nous aideront, pourront pourront développer, seront, seront reconnus pourront, serviront très bien comment je fais ces formes? mais je vais vous poner en rojo je hein? Sera. quiero solamente que pense, dis des hypothèses hein? donnez-moi des hypothèses comment je fais le futur ainsi ces populations pourront des activités que nous développerons et serviront en Europe et dans le monde Claudia, eh, très bien, Claudia nous dit l'infinitif plus la terminaison, l'infinitif plus la terminaison, tout le monde est d'accord Est-ce que tout le monde est d'accord Ah, très bien, Béatrice. Mais il y a des exceptions. Comme être, sera. On va voir. Donc, maintenant. Tac, tac. Donc, observez bien. Sera, aideront, pourront, développeront, serviront. L'art. Exprimera les émotions. Nous aiderons des adultes. Nos activités serviront de modèle. Ah, Aléida, très bien. Donc exprimera, aideront, serviront. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Aleida nous dit, c'est les verbes avoir. Aleida nous dit, c'est les verbes avoir. Donc, le futur simple est très simple. Si vous êtes hein? c'est très facile. Exprimer, servir, aider. Ça, c'est les verbes à l'infinitif, comme on nous a dit. Mais, j'ai tu as, il, elle a nous avons, vous avez, ils ont ah, okay. ok donc faire rapide parce qu'ils nécessitent le canal pour la transmission donc c'est l'infinitif du verbe plus le verbe avoir mais attention pour nous c'est seulement ONS et pour vous c'est seulement z seulement ok j'exprimerai j'exprimerai mes émotions tu aideras tu, as, tu aideras les gens. Ok? Donc, vous prenez les terminaisons. Et pour. Là, je ne no les puse parce que je vous primero. Esto. Nous et vous, c'est seulement la terminaison. Ok? Et pour finir, pour terminer, parce que nous avons un minuto de classe. Tac, tac, tac, tac. vean que es súper fácil si ustedes se ponen a pensar en español cómo es terminar e, yo he tú has, terminar as terminará a, terminar a. es exactamente la misma forma ok entonces para terminar porque ya, ya nos tenemos que ir Il y le de forma irregular. « Aller » c'est « ir »,« venir » c'est « viendre »,« voir » c'est « vers »,« pouvoir » c'est « pour »,« devoir » c'est « lèvres. vouloir » c'est « voudre »,« faire » c'est « faire » écrit différemment, « être » c'est « serre » et « avoir » c'est « or ».« J'irai » mardi au bureau, nous ferons les courses demain. Michael n'aura pas le temps, n'aura pas de temps pour venir. Et voilà, et comme ça finit notre cours, merci beaucoup il est 20h pratiquement désolé euh, on se voit dans deux semaines ok quel c'est ça